Le samedi, quand on, on faisait un petit direct, on, on dégamait un peu. Il y a une jeune dame qui a appelé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mes amours. Il y a une jeune dame qui a appelé et qui, euh, qui a raconté une histoire de 25 millions. Vous vous rappelez, non? Elle a raconté une histoire de 25 millions. Est-ce que vous vous rappelez, mes amours? Est-ce que vous vous rappelez? Voilà. Déjà, même son histoire, même la même, on ne croyait pas. Vous comprenez un peu, on ne croyait pas, il était en train de même jouer la comédie. Pour dire ma chérie, tu es un somnambule. Parce que tu es en train de dire là, dans la réalité là, ce pas possible. Donc c'est dit que c'est dans ton sommeil là, l'histoire en train de se passer. Et puis vous vous rappelez non Et puis on a bien rigolé ici là. Maintenant quand je lui ai dit mets la vidéo, elle a mis la vidéo et puis elle a montré l'argent là. Après j'ai commencé à parler avec elle. Vous vous souvenez de la de, du direct là non donc ce matin-là, j'ai les cavières qui me contactent. Des cavières qui me contactent que oui, euh, la partie de la vidéo-là. Ils n'ont pas mis la partie où la fille parlait. Puis je disais que ce n'est pas vrai, elle est somnambule. Ils ont mis la partie, ils ont pris la partie où la fille a montré l'argent. Et puis j'ai commencé à parler avec elle. C'est ce qu'ils ont pris. Et puis ils ont ramené ça sur Facebook, les détracteurs-là. Vous savez que eux-là, ils n'ont pas de contenu. Donc, ça veut dire que c'est eux qui su surveillent toutes mes plateformes. Elle n'a qu'à faire quelque chose, on va prendre pour animer un peu notre page, pour que les gens nous regardent un peu. Ils vivent de ça. Bon, tu as une page, tu n'as pas de contenu. Tu dépends de contenu de quelqu'un d'autre. Bon, quand tu prends aussi contenu de quelqu'un d'autre, là, il faut bien te servir de ça. Mais quand tu prends ça, et puis tu veux salir l'image de la personne, c'est de la mauvaise foi. Parce que grâce à moi... On te suit sur ta page, tu fais un peu de vue. Mais malgré ça, tu veux salir mon image. C'est de la mauvaise foi. Quand c'est comme ça là, Dieu ne va jamais te bénir. Tu ne vas jamais avoir de succès. Mm -hmm. Pas un succès qui est là, là. Dieu donne succès à celui qui a un cœur blanc. Moi, ça fait combien d'années ici sur la toile? Ça fait combien d'années ici sur la toile? Ça fait des années. On fait partie des premiers sur la toile. Jusqu'à présent, je cartonne. Pourquoi Parce que mon cœur est blanc. Je n'ai jamais voulu gâcher quelqu'un. La réussite de quelqu'un. Je n'ai jamais voulu mettre du sable dans de quelqu'un. Je n'ai pas ce temps-là. C'est pour ça que Dieu me bénit toujours. C'est pour ça que tout ce que je fais, ça se transforme en or. Père, mon cœur est blanc. Mais quand toi tu es là et puis tu crées une page pour vouloir, pour vouloir salir l'image de quelqu'un. Dieu va jamais te donner succès. Là. Mm -mm. <rire> c'est ça en fait, les gens ne comprennent pas Le code de la réussite, le code de la gloire Quand tu connais le code là Dieu te bénit, mais quand tu n'as pas le code Tu vas tourner, tourner C'est quand tu as parlé de moi là Ceux qui m'aiment vont te suivre Ceux qui ne m'aiment pas vont te suivre Tu es en train de parler de moi Mais le jour où tu ne parles pas de moi là Ils ne vont même pas te suivre Parce que tu ne les intéresses pas C'est la personne là qui les intéresse Voilà c'est quoi y ça. Dans l'appétit, si vous voulez, on a parlé un peu. Elle dit oui, je l'ai dit, ah, est-ce que tu as ton passeport Vous me connaissez. C'est-à-dire, vous qui me suivez depuis euh, depuis des années, vous me connaissez. Vous savez que il y a des directs où je taquine, je joue la comédie, là la, la bonne ambiance, on rigole et tout. Vous savez ça. Mais les détracteurs là, ils savent, hein, mais ils font semblant. Donc, mes Kavias m'appellent matin, là, je vois mes m'appelle m'appellent beaucoup, beaucoup. Ah, coach, il y a une vidéo qui a été insiculée sur Facebook, encore ce coin toxique, là. Sur Facebook, il y a des gens qui sont en train de faire euh, euh, euh, parler de ça, qui disent que patati patata, j'ai dit, c'est quoi tout ça, là Moi, ben, je n'avais même pas vu, parce que, déjà, même pour voir, il faut s'intéresser même à ces pages, là. Qui n'ai même pas vu. Ce sont mes Kavias qui m'ont envoyé, j'ai dit, mais attends, c'est quoi, ça Donc, durant tout le direct, là, tout ce que j'ai dit de bon, là, on n'a pas vu, hein c'est la partie là, on va prendre et puis on va propager partout. Cette fille là, quand elle a fini de parler là, quand j'ai fini de la prendre là, sur internet.